Bonjour, je suis Angela Sidler et je vous emmène dans les métailles précoces d'Antoine Sidler, ferme pilote de la vache heureuse. Antoine va vous expliquer à quel stade il va faucher et quand. Nous sommes le 15 avril 2023 dans, une, dans un métail. Précoce, comme nous à la vacheuse ça veut dire il y a tritical segle nickel seigle, ni seigle nickel en trèfle et des, des vêtements on voit de loin un peu colza à fourragère ça c'était l'interculture après le blé jusqu'à l'implantation du Il qui a passé en plus on va foucher ces métails précoces mercredi ça va être pas fané, ça, comme c'est à trop de volume. Voilà, on donne né. Par contre, nous plat et on donne jeudi, 24 heures après et 48 heures plus tard, c'est vendredi, voilà, on l'enciler. Et partout, c'est logique. À la fin, à un moment de l'encilage, conservateur Biosil partout. Bonjour, je suis Angela Siedler et je vous emmène dans les métails précoces d'Anton Siedler.